Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions, aux prévisions propres à chaque site. Bonjour chères Vierges, voici vos prévisions pour le mois de janvier 2020. Pour vous chères Vierges, le ciel est la limite ce mois-ci. Votre gouverneur Mercure sera dans votre cinquième maison avec le soleil et Jupiter qui font des trigones avec Uranus dans votre neuvième maison. Et Vénus est dans votre sixième maison qui correspond à votre quotidien, votre travail, vos engagements et votre santé aussi. Vénus apportera à cette maison beaucoup d'harmonie. Donc, tous ces aspects vous offriront des très belles énergies qui favorisent vos démarches si vous étiez dans le processus de vous lancer en affaires ou lancer votre petit projet lucratif pour devenir votre propre employeur ou même si vous étiez dans le processus de transformer une passion en une profession pour faire ce que vous aimez et gagner votre vie en même temps. Vénus est la gouverneure de votre deuxième maison, donc vos idées et vos démarches commenceront même à vous faire toucher des revenus supplémentaires. Avec l'éclipse lunaire qui va avoir lieu le 10 janvier, dans le cancer, votre onzième maison, cela est un indice additionnel pour vous que vous allez commencer dès ce mois-ci recevoir les fruits de vos efforts mis auparavant. La maison 11 étant aussi une maison relative aux revenus et à l'argent que l'on gagne de nos efforts, donc vous êtes sur la bonne voie, chère Vierge. Le 13 janvier, Mars en Sagittaire, euh, votre quatrième maison, faisant un carré avec Vénus qui vient d'entrer dans les euh, poissons, votre septième maison, pourrait créer ce carré entre Mars et Vénus, pourrait créer quelques frictions, euh, quelques frictions au niveau domestique à cause de quelques différents euh, qui ne seraient pas... Pas assez grave, mais plutôt au niveau des changements euh, physiques à faire dans votre foyer. Donc, il y aura quelques impulsivités, quelques frictions dans l'air, mais rien de grave. La nouvelle lune dans votre sixième maison qui va avoir lieu euh, le 24 janvier, donc votre sixième maison, c'est euh, euh, le Verseau. Si vous y aviez déjà lancé euh, votre propre projet, vous commencerez à voir les exigences et les activités à faire et les tâches à faire et commencer d'être être, euh, très occupé et vous jonglerez plusieurs balles à la fois, mais aussi vous pourriez être blâmé par vos bien-aimés et être accusé de négligence domestique. Mais soyez patient.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 Et judicieusement, euh, je vous demande votre soutien de la chaîne et commenter et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.